C'est une opération très importante dans la mesure où je pense que la plupart des communes sont dans notre cas, le cas danne bertrand où nous n'avons pas de masque à donner à nos agents ni à la population. En tout cas, le président de région a pris le problème à bras-le-corps et il y remplit le rôle qui est le sien et je le félicite pour ça. C'est un élément fondamental, notamment dans ces période de confinement et effectivement pour la suite. Donc ça apporte un plus pour la sécurité sanitaire des concitoyens et ça permet aujourd'hui ça est simple de sortir du confinement et la mise en disposition de la poursuite de la mission service public et services communaux de pouvoir équiper son personnel, de pouvoir les préserver. Il ne faut pas oublier que nous, les communes, notamment à cet nous avons toujours assuré la continuité du service public. Euh, cette euh, cette de de masse est bien, bien pour pouvoir protéger déjà nos agents qui assurent la continuité du service public. Nous, en tant qu'élus, nous sommes là pour donner l'exemple. Effectivement, on sent que c'est une région qui a le côté pragmatique, c'est-à-dire être au plus proche des besoins de la population. Et depuis quelques semaines, nous voyons véritablement et concrètement sur le terrain des opérations de solidarité et se mettre en œuvre comme celle-là que c'est une bonne action de la région Guadeloupe, quoi, une action à laquelle nous souscrivons. Donc ça c'est une très belle chose parce que ça voudrait donc dire que nous avons une région qui travaille, une région qui est solidaire et qui est aux côtés des maires de manière à nous permettre de pouvoir vivre au quotidien cette période au combien difficile. Et surtout de notre police municipale qui se démène beaucoup actuellement. Merci Président. Merci à vous. Et à très bientôt. Et que la région de Guadeloupe et j'espère que d'autres collectivités majeures euh, s'engouffrent dans cette, dans cette voie-là, aident les petites, en tout cas toutes les communes dans l'occurrence. C'est une excellente initiative, puisque c'est pour le bien de la population, et je dois avouer que pour certaines collectivités, c'est un énorme euh, dire, soutien financier, puisque ça a un coût. C'est avec plaisir que je reçois ces masques, parce que c'est vraiment une nécessité, un besoin pour la ville de Montgroupe.